tous. Euh, donc je pense qu'on est fort dans le, la lignée du, du sujet précédent. Euh, la plupart d'entre vous connaissent déjà Yannick Graton qui est le directeur adjoint de la DSI de, de Nantes et à ce titre il exerce aussi le rôle de PMO donc c'est pour ça qu'on va en parler. Euh, moi je suis PMO pour l'université de, de Louvain en Belgique euh, et donc on s'est rencontré lors d'une formation justement à Paris sur Comment mettre en place son PMO et c'est un peu comme ça qu'on a lié contact et un peu l'expérience qu'on veut partager avec vous. Euh, bon, On n'a pas énormément de temps donc on va aller assez vite à l'essentiel. Donc une rapide introduction, vous rappeler un peu ce que c'est le PMO, voir un peu comment on peut faire pour me le mettre en place et puis surtout avoir un retour d'expérience. Euh, donc on voulait peut-être le recontextualiser euh, la, la présentation précédente ben, est vraiment euh, idéale parce qu'en fait là on va euh, donc euh, un peu dire comment on pilote justement ce portefeuille de projet dont on a parlé tout à l'heure. Le recontextualiser, bon, je ne pas un historique mais globalement les schémas directeurs, les feuilles de route ont été introduites dans, dans les années fin 2000-2010, début des, de, de, 2000, 2010. Et euh, donc, cette démarche projet, euh, son corollaire, donc a été aussi euh, prégnante dans, au sein de nos, de nos organisations. Euh, autour de ça, on avait un certain nombre d'acteurs, hein, on les a cités tout à l'heure les VP, notamment le VP numérique, voire la, le président de, des universités, président. Euh, les DSI euh, du côté DGS, du côté opérationnel des, des choses de la déclinaison, en fait, euh, de l'opérationnalité de la feuille de route. Et puis aussi les acteurs métiers, on y viendra tout à l'heure. Euh, donc on avait un besoin de coordination et de pilotage euh, donc pour conduire tout ça. Euh, si je fais référence à une fiche... Euh, du CIGREF, donc le club informatique des grandes entreprises françaises on voit cette fiche là apparaître en 2018 dans leur référentiel ça fait écho un petit peu aussi à ce matin où on a parlé de data scientist etc, de l'approche en fait de nos missions qui sont différentes il y a 15 ou 20 ans Donc il faut accompagner ce changement donc voilà ce pilotage. Euh, dernière chose, euh, je, là, j'ai aussi, on a parlé de data scientist, urbaniste, architecte, c'est des choses euh, différentes au niveau du pilotage, euh, et on le verra tout à l'heure. Ça n'empiète pas sur ces notions-là, euh, dont on a besoin aussi dans nos établissements au niveau des DSI. Euh, on a fait, alors là c'est vraiment pas exhaustif, mais euh, si on regarde euh, sur les fils euh, du CIR, notamment les fiches de poste, euh, si on, la, on va regarder aussi les, les, certains sites web, etc. On fait référence généralement au schéma directeur du numérique, à des cellules AMOA, à du pilotage, à du PMO. Donc en fait c'est une problématique qu'on a qui est adressé différemment dans nos établissements, mais qui est bien présent Alors le PMO, justement, puisqu'on en parle, euh, en fait, ça recouvre beaucoup de choses. Il y a, selon le, la source qu'on consulte, euh, on nous dit que le PMO est là pour piloter, il est là pour encadrer, il est là pour donner des, des guidelines, donner des, des manières de fonctionner, des, des approches, il doit normaliser les choses. Et donc, Selon la source qu'on a, euh, on a une compréhension du PMO qui est un peu différente. Euh, et l'acronyme PMO en lui-même euh, est aussi variable. Le P désigne parfois euh, le projet, parfois le programme, parfois le portefeuille. Et donc PMO, Project Management Office, ça peut aussi être Program Management Office. Et même le O est parfois décrit comme le office, donc le bureau, parfois comme le officer, donc la personne qui est, qui est en charge de la fonction. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité là-derrière. Euh, et, et en fait, c'est ce qu'on ce qu constate déjà dans notre expérience. Et puis c'est un peu la, la force aussi d'avoir de, de, une liberté comme ça. Ça va vous permettre aussi de mettre en place le PMO à, à votre manière. Alors le, le PMO, on peut simplifier son, ses moyens d'action et son, son fonctionnement sur base des deux axes que vous avez là. En rouge, c'est un peu le, le niveau... Euh, stratégique, on part du niveau stratégique et puis portefeuille, programme, projet euh, en vert ce sont les leviers, les moyens d'action qu'on met à disposition du PMO euh, qu'est-ce que le PMO va pouvoir faire et, et réaliser dans ses, dans ses activités et quand on combine ces deux axes ben on obtient une matrice qui pourrait être à, à 12 ici on a rassemblé quelques, quelques éléments et je vous parlais tout à l'heure de la formation dans laquelle on s'est rencontré ce sont des, des slides qui viennent de cette formation là et donc vous voyez en fait qu'on peut euh, définir un certain nombre de, de, de rôles ou de missions ou d'activités que le PMO va pouvoir réaliser. Euh, par exemple dans le bas, ben, au niveau des projets, euh, le PMO peut accompagner le projet en tant que chef de projet ou, ou réaliser certains certain nombre d'actions, ça c'est ce qu'il y a tout à, à droite. Euh, il peut donner du support au chef de projet, faire du coaching, faire de l'encadrement. Euh, tout à gauche, en bas à gauche, on a les le PMO qui met en place des méthodes, des processus donc de, de la gestion de projet. Et puis forcément aussi qui parfois doit contrôler la, la bonne euh, mise en œuvre de, de ces éléments. Et puis quand on monte au niveau plus portefeuille et, et stratégique, ben le PMO peut être là à la fois pour consolider et fournir tous les outils qui permettent de consolider l'information et accompagner chaque niveau au niveau décisionnel, au niveau euh, de, de, de l'utilisation des informations qui sont remontées. Et donc, parmi cette matrice, ça reprend l'ensemble des activités que le PMO pourrait faire. Euh, ben nous, nous avons choisi un certain nombre d'activités. Moi, j'en ai choisi de mon côté. Euh, Yannick en a choisi de son côté. Et donc, vous voyez, avec les petits logos de, des deux universités, qu'en fait, on ne fait pas la même chose. Euh, alors qu'on est tous les deux PMO, euh, on, on peut faire des, des activités différentes. Euh, par exemple, euh, je continue, puis... Par exemple, moi, je, je, je réalise certaines activités sur des projets, ce que, ce que Yannick ne fait pas. Donc, Par exemple, je, je participe à la rédaction de cahiers des charges ou je réalise moi-même certains projets, certaines missions au court terme qui me sont confiées par le DSI. Euh, aussi, au niveau des, des processus et méthodes pour le, la gestion du portefeuille, mais j'essaye de mettre en place un outil et d'accompagner la consolidation de ces informations de manière à pouvoir créer un portefeuille dont on parlait justement là tantôt. Et, oui, et Pour compléter un peu ce que dit Vincent, euh, donc on a des, des, des missions un peu différentes et notamment, euh, et, et c'est important de le dire, euh, euh, suivant peut-être le positionnement aussi du PMO, on le verra tout à l'heure dans, dans l'organisation, euh, par exemple je suis conduit à, à, à travailler justement sur le schéma directeur du numérique. Euh, pour ce qui concerne Nantes, euh, on, on va écrire notre troisième euh, schéma directeur. Euh, et, et là, euh, en fait, euh, on le verra. Euh, c'est ma position qui me permet en fait d'être à, à cette, à cette mission-là par, par rapport à Vincent. Alors, effectivement, euh, chose importante, euh, c'est euh, donc on l'a mis à prouver. Et on le verra dans des slides un peu plus loin. C'est important que tout ça soit écrit, donc les, soit sur les, les, les, fiches de, les, les fiches de poste ou dans, sur un document, pour dire quel est le périmètre, quelle est l'organisation, quelles sont les missions du PMO. Pour pour après asseoir en fait sa légitimité par rapport à ce, ce travail qui est complètement transversal on est là on n'est plus forcément hiérarchique mais en fonctionnel donc en fait c'est important de, de pouvoir le de pouvoir le l'acter dans, dans certains documents les deux slides qui vont suivre euh, on ne va pas rentrer euh, tout, dans toutes les différences mais on voulait juste euh, par rapport déjà euh, donc euh, Vincent va, va exprimer enfin regardera la, la position dans, dans l'organigramme et pour ma part moi j'ai regardé sur le, le périmètre alors ça fait un peu écho avec euh, la présentation précédente où on parlait beaucoup de portefeuille euh, si on regarde le travail de Vincent lui, en tant que PMO, il a, on va dire, le portefeuille un peu IT de, de la DSI au niveau de, de Louvain. Euh, et tout ce qui est, on va dire, cométologie, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, ben, ça lui échappe un petit peu. C'est en dehors, mais donc il y a des interactions entre les deux. Euh, alors que pour, pour Nantes, on retrouve exactement le, les, les mêmes termes hein, que, que présentés euh, euh, tout à l'heure avec des axes et des programmes et euh, donc moi je suis le garant en fait, de cette comitologie euh, que ce soit au niveau euh, du projet, euh, des, des, ce qu'on appelle les comités métiers chez nous, euh, qui sont accompagnés ici par, par des collègues de, qui, qui sont dans la salle. Et puis euh, le, le, la comitologie la plus haute, qui est le, le COPIL chez nous, où on a quatre rendez-vous dans, dans, dans l'année. Euh, donc là, on voit que effectivement, nos, nos places sont un petit peu différentes, ce qui fait que nous avons des, des, des rôles un petit peu différents. Donc, par rapport à la place justement, donc, les, les deux schémas décrivent un peu notre position dans, dans l'organisation de la DSI, donc on dépend tous les deux du DSI, euh, mais moi je suis un simple employé alors que, que Yannick est, est directeur adjoint de la DSI et donc il a de facto un, un rôle hiérarchique aussi sur les, les différents euh, euh, membres de la DSI que moi je n'ai pas du tout. Euh, le, le fait aussi que, que Yannick soit directeur adjoint lui ouvre plus facilement des portes vers les métiers, vers les, les utilisateurs finaux alors que mon rôle de PMO et mon, ma fonction de PMO est vraiment issu de la DSI et, et s'est contenté très longtemps de vivre uniquement au sein de la DSI euh, sans nécessairement avoir le, la possibilité d'ouvrir de, des portes vers l'extérieur. Le, vers Comment on positionne le DSI dans l'organisation est aussi un, un facteur important qui va lui permettre de, de travailler dans, de manière horizontale ou, ou verticale et, et d'avoir accès aux informations et aux personnes. Alors, là, on a un peu conceptualisé le, le, la, la mission. Euh, on a donné quelques différences. Il y en a bien d'autres. Hein. Euh, pour résumer un petit peu, bah, c'est de dire... Euh, quand on met un PMO, qu'est-ce qu'il y a comme étape à franchir Bon, ben là, je ne reviens pas. À la place du PMO dans l'organisation, ça, ça paraît important en termes justement d'interaction après avec les métiers, notamment. Ensuite, savoir quels services on offre au niveau de cette mission, ça va de la stratégie jusqu'au projet. Donc euh, là, on, on pourra aussi donner des exemples, mais on voit bien que euh, je ne vais pas revenir. Mais les, les services peuvent être différents et le périmètre, euh, avec lié euh, au, au portefeuille de, de projets numériques. Deux choses qu'on n'a pas évoquées, mais qui, qui peuvent être importantes, c'est euh, les compétences nécessaires pour euh, pour, ce, pour cette mission. On est issus tous les deux euh, de la gestion de projet. On a fait de la gestion de projet. Euh, on n'avait pas forcément un, un passé de PMO tel, euh, voilà, défini euh, quand on a occupé cette place là, euh, généralement. Alors les compétences après, ben, c'est des, des compétences liées à la gestion de projet, on va dire peut-être plus plus, mais c'est vraiment ces, ces compétences là. Si ça vous intéresse, sur le sicref vous, euh, vous avez tout ça de répertorié, c'est assez intéressant de, de, de regarder. Et puis la deuxième chose aussi qu'on n'a pas évoquée aussi qui est un peu parce qu'on est en transversal, on se pose toujours la question est-ce que voilà, on transforme l'établissement, est-ce que nos missions sont bien menées, etc. Et C'est peut-être aussi de mettre un certain nombre d'indicateurs autour ben, de, de, des projets réalisés, des tenues des plannings, de même voir euh, de la comitologie, si on, les comptes rendus sont bien, sont bien là, si les arbitrages sont bien là, etc. Et C'est assez intéressant, on le fait un peu à Nantes, où on essaye de tenir cette route-là pour euh, pouvoir un petit peu mesurer les choses et de voir la, la transformation. Et ce que je disais tout à l'heure, ben, voilà, on, on, on essaye de le, de le traduire euh, de le traduire dans un document, au moins sur la fiche de poste, mais où on, on, on répertorie tout ça. Et, euh, et alors, une chose importante aussi, et ce qui se passe aussi pour Vincent, c'est que lui, il est arrivé sur des, certaines missions, et il a fait évoluer aussi ses missions, parce que, voilà, il a, il a, il a pu discuter, il a pu aussi... Hein. C'est un, un, un travail qui est assez intéressant aussi. Euh, je pense que le, le, le, les missions doivent changer parce que les, les, les choses changent aussi autour du portefeuille, du SDN, etc. Donc forcément, les missions sont, sont, sont changeantes. Et puis, il faut aussi s'adapter au contexte de nos établissements. Euh, ce qui se passe à Louvain, à Nantes, ne euh, se passera pas forcément ailleurs. Donc euh, il faut aussi adapter, euh, adapter aussi ces, ces missions. Alors en résumé, euh, cette slide-là reprend un petit peu tous les éléments. Il y a une chose aussi qui est importante, et on parlait de la position, euh, et qui euh, moi m'aide euh, terriblement dans, dans le, le pilotage du portefeuille, c'est que euh, en tant que directeur adjoint, j'ai aussi euh, la, la, le budget en, en, on va dire en compétence. Hein, euh, effectivement avec, avec Nicolas euh, le directeur euh, et donc ça m'aide beaucoup moi à, à bien euh, euh, comment dire euh, accompagner les équipes euh, parce que effectivement j'ai ce, ce, ce rôle là aussi en, en supplément euh, Nicolas s'occupe plus des RH mais globalement euh, déjà s'occuper du budget c'est quelque chose d'important Alors un petit retour d'expérience euh, je vous propose de prendre le slide du bas vers le haut en fait comme, comme je suis issu de, de la DSI euh, je me suis beaucoup attaché d'abord au projet avant d'aller vers les portefeuilles euh, et euh, comment dire il y a, y a pas mal de choses qui, qui fonctionnent bien étant donné qu'on fait partie de la DSI on a accès aux informations on a accès aux, aux membres des projets aux, aux équipes projets et donc c'est c'est une bonne dynamique et ça permet aussi de, de déployer une méthodologie projet, de déployer des outils. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas nécessairement possibilité de déployer ces outils vers les, les équipes métiers par exemple. Et donc ce sont des choses sur lesquelles je travaille pour le moment. Euh, le, le fait de pouvoir euh, travailler avec les équipes métiers me permettrait aussi de voir plus clairement les priorités, comme celles dont on parlait dans le cadre du, du schéma directeur. Euh, et, de, et donc de, de faire aussi évoluer le, la gestion de projet par rapport à ces éléments-là. Et alors tout en haut au niveau stratégie, je, je, je note qu'il n'y a pas de vision aujourd'hui, ou en tout cas moi je n'ai pas de vision stratégique, en fait c'est quelque chose qui vient juste de se mettre en place il y a, il y a quelques semaines, et donc je participe maintenant à, une, à un comité plus stratégique, euh, je ne sais pas comment vous l'appellerez en France, mais chez nous c'est la, la gouvernance du système d'information, où on peut alors apporter toute l'expertise, les fiches projets comme c'était comme décrit tantôt, toute l'expertise de gestion de projets et d'informations sur les projets, pour arriver à communiquer, à informer les, les vp euh, de manière à leur fournir les informations correctes en termes de, de volonté des projets, euh, de budget, même si c'est encore très, très basique. Mais Donc c'est quelque chose qui commence à fonctionner. Mais il faut vraiment voir ça comme des bulles qui viendraient du bas, et que j'arrive à faire remonter doucement, euh, alors que si j'avais une position directement d'autorité ou une position directement de « on désigne un PMO pour l'ensemble de l'institution », ça aurait été plus, plus facile. Alors, effectivement, là, on, les, les slides qu'on qu on présente, il euh, y a deux aspects, c'est euh, l'établissement et puis on verra tout à l'heure euh, l'aspect plus euh, personnel au niveau du, de, de nos missions. Alors pour ce qui concerne Nantes, euh, euh, je dirais euh, euh, par rapport à, à Vincent, effectivement, euh, je suis moins impliqué euh, dans les projets, les outils des projets, etc. On a un cadre. Mais on laisse beaucoup de liberté. Tout à l'heure, on a parlé d'outillage. C'est important. Ce n'est pas l'objet de cette communication. Mais effectivement, nous, on n'a pas pris encore ce, ce, ce, ce virage-là. Mais par contre, on essaye de maintenir une communauté de chefs de projet côté fonctionnel et côté IT, enfin mélangé, hein. Où, euh, bon, euh, là j'ai mis les bénéfices, tout à l'heure Vincent a mis les effets, bon, on essaye de, de dire qu'on progresse, mais euh, c'est d'infuser euh, par, euh, par les pairs au, au niveau de, de l'animation de cette communauté de, de chefs de projet. Euh, j'en ai parlé un petit peu sur les comités métiers euh, nous ne, la, la, la volonté c'est d'arbitrer au bon endroit c'est à dire que c'est pas la peine d'aller chercher un copil SDN au plus haut alors que ça peut euh, se passer au niveau projet ou au niveau des sphères métiers donc c'est ce dialogue là entre les fonctionnels et euh, les informaticiens qu'on essaye aussi de, de méthodologiser alors euh, historiquement ça a toujours existé ici on a juste mis le cadre pour pouvoir le, le faire aussi on, on transporte aujourd'hui neuf comités métiers autour, de, autour de, du schéma directeur du numérique et puis au niveau stratégique je te l'ai dit tout à l'heure euh, donc on est en troisième tour et c'est intéressant parce qu'on voit là euh, je pense que euh, voilà, on, on a parlé encore ce matin de maturité et, et il faut du temps pour euh, effectivement infuser euh, même aussi, euh, au niveau stratégique alors qu'est-ce qu'on peut euh, dans mon expérience qu'est-ce qu'on peut garder ou, ou changer euh, je, je pense que euh, dans, dans les choses qui fonctionnent il y a, il y a tout l'aspect de, de terrain qui fonctionne bien avec les, les chefs de projet quand je suis arrivé il y avait pas d'inventaire des projets, il n'y avait pas vraiment de chef de projet désigné, ainsi de suite. Donc il y a des choses qui, qui se mettent en place au niveau de la DSI euh, et, et qui permettent aussi de dynamiser, comme, comme disait euh, Yannick. Euh, et et je, On est parvenu aussi à mettre en place euh, ce que j'appelle le cycle de vie du projet, donc tout, toute l'évolution du projet depuis une idée originale jusqu'à la mise en place. Il y a un processus de documentation, créer une fiche projet, arriver à la faire valider, l'évaluer au niveau budget, ainsi de suite... Et on a défini ensemble tout un cycle de vie qui permet justement aussi de, de dialoguer avec les autorités pour savoir quels sont les projets qu'ils veulent financer ou qu'ils veulent, qu veulent voir avancer. Euh, des choses que j'aimerais bien commencer ou, ou, ou intensifier, c'est avoir un aspect beaucoup plus participatif. Yannick parlait de communauté et je pense qu'il faut vraiment que, que je puisse arriver à ça. Euh, et aussi avoir, une, une, avoir la démarche projet beaucoup plus large au niveau de l'institution euh, que, que les gens qui ne sont pas de la DSI soient formés à la gestion de projet et une démarche de gestion de projet. Et alors il y a deux choses euh, que je faisais et qu'il faut absolument que j'arrête de faire et donc ça c'est des bons conseils je pense pour vous. C'est que le PMO ne doit pas s'impliquer dans la technique, c'est plus son rôle même si on a un background technique il ne faut plus y aller. Et le PMO n'est pas là pour commenter ou pour euh, influer les décisions des, des autorités, on est là pour fournir l'information la plus objective possible. Et puis derrière, ceux qui décident de leurs priorités et des, des enjeux qu'ils veulent, qu veulent, qu veulent prendre en main. Alors, bon, euh, donc, là aussi, côté plus, on va dire, euh, perso, euh, bon, il y a un certain nombre de choses. Il y a, il y a déjà, effectivement, je rejoins euh, Vincent... Euh, le rôle de PMO, il ne s'implique pas dans, dans la technique, il s'implique pas non plus, il a un rôle fonctionnel, il ne s'implique pas dans l'opérationnalité, il laisse toute sa place aux chefs de service qui ont en charge les, les équipes. Euh, on, on a des fois un peu trop à, à tendance à, à court circuiter ça, surtout pas il faut apporter les arbitrages ou les arbitrages à avoir mais surtout laisser après les équipes dans l'opérationnalité avec les chefs de service Donc ça c'est la première chose alors il y a une autre chose aussi c'est le rôle et des fois on se sent un petit peu seul donc moi ce qui m'a beaucoup aidé, Nicolas est dans la salle mais c'est de se faire coacher et on se voit assez souvent sur ces problèmes là et de dire est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait pas ça parce qu'on peut partir un peu dans tous les sens et donc c'est important d'avoir quelqu'un qui pose les choses dire voilà euh, donc ça c'est important et puis après on en parlera mais effectivement d'avoir une communauté des, des, des PMO peut-être aussi que ça nous aiderait euh, voilà un petit peu le, le, les choses que je voulais. Oui, alors il y a aussi gérer sa frustration parce qu'en en fait on a, on a énormément de demandes et puis des fois, euh, ben voilà, les, les projets sont orphelins parce qu'on n'a pas les ressources, on a pas les et donc il faut gérer. Euh, voilà. Alors c'est pas savoir dire non, mais en tout cas c'est de dire qu'il y a certains projets que qu'on arbitre négativement. Alors pour conclure. Euh, bon déjà moi je, enfin Vincent je, je suis très content de, de, de faire cette présentation qu'on avait prévue avant le Covid euh, je crois qu'on aurait, on aurait pu dire quelque chose au niveau du Covid parce qu'effectivement le portefeuille c'est quelque chose qui, qui vit donc euh, nous on avait un portefeuille du Covid dans le portefeuille bon, voilà. mais globalement ben, voilà, c'est toujours des projets qu'il faut, qu faut mener euh, être, euh, moi, je vous remercie de nous avoir accueillis sur l'exir 40 ans. Euh, pour moi, c'était la, la, la première fois ça aussi. Et puis, euh, ce qu'on voulait dire, c'est que euh, c'est peut-être la, la naissance. Alors, on, on se voit de tous les 3-4 mois avec un certain nombre d'universités qui sont citées, dont, dont Yannick à Reims, mais à Rennes, à Angers. On essaye de, de se parler justement de ces missions-là, du SDN, etc. La prochaine rencontre, c'est le 18 novembre en visio, et donc Vincent parlera le pilotage de, de projet avec Jira et puis euh, ce que je voulais euh, donc après euh, ça c'est encore à construire euh, j'ai compris qu'il y avait des communautés qui pouvaient naître euh, au niveau du XIR bon peut-être que ce sera une communauté qui, qui, qui va émerger la deuxième chose euh, qui a été très aidant euh, je pense pour Vincent et pour moi c'est de se former et il y a une formation euh, Orsis euh, on n'a pas d'action hein, chez Orsis hein, mais honnêtement elle est très bien faite autour de ces problématiques-là qui elles nous permettent de conceptualiser les choses et qui nous permettent de bien replacer les choses par rapport à ça. Et puis une autre formation qui va se dérouler bientôt, c'est la formation ADSI, euh, AMU, euh, euh, I2EF, donc à Poitiers, sur l'accompagnement des DSI, des SI adjoints, etc. Et il y a un temps autour du SDN, et moi, personnellement, c'est un temps qui m'a été précieux et qui m'a fait gagner énormément de temps et de confiance par rapport à ma prise de poste. Voilà, on a été un petit peu long, mais voilà, on a... Merci, merci Vincent, merci. On va prendre une ou deux questions dans la salle. Euh, moi, j'avais une question sur le, le rôle de PMO. Je voulais savoir euh, si, de votre point de vue, c'était euh, une mission à temps plein. Est-ce que c'est une mission aussi qui doit se cantonner uniquement aux projet numériques Et puis enfin, est-ce que c'est une mission qui éventuellement pourrait être mutualisée au niveau de l'établissement, sur l'ensemble des projets de l'établissement C'est question, des questions que je me suis posées en vous écoutant. <rire> Alors, Je vais répondre, peut-être que Vincent, tu compléteras et tu, tu seras peut-être orthogonal, mais alors, effectivement, je n'ai pas j'ai pas tout retenu. C'est comme les politiques, ils sont habitués, mais là, bon, mais bref. Euh, sur le, le portefeuille de projets, il y a d'autres portefeuilles dans l'établissement. Et, et effectivement, euh, moi je sais que je travaille beaucoup avec euh, des personnes qui font euh, contrat d'objectifs et de moyens, où ils ont, ils ont aussi un portefeuille, et on essaye de, de s'allier justement sur les, les projets numériques. Euh, donc en fait, effectivement il euh, n'y a peut-être pas qu'un seul PMO dans l'établissement, il y en a peut-être plusieurs et euh, à réfléchir euh, dans le cadre de justement de la réécriture du SDNV3, euh, en tout cas sur Nantes, euh, moi l'intuition c'est qu'on ne fera pas la même chose qu'en 2015 et qu'il va falloir intégrer d'autres choses, des, des, des, des, parce qu'en en fait il euh, y, y a plein de projets qui, qui, ont, qui ont des dimensions numériques et pas des dimensions numériques, mais qui sont impactants aussi. Enfin bon bref, et, et cette articulation, j'ai l'intuition qu'il va falloir la, la mettre en œuvre. D'autant plus qu'on a parlé de Commu tout à l'heure, mais je pense aussi à l'échelle, on a, on a des regroupements d'établissements, de, etc. Et qu'on pourrait avoir justement des portefeuilles de, de, de, de l'établissement de, de expérimental qui viendraient alimenter aussi notre travail. Donc il y a tout ça pour répondre. Est-ce que c'est une fonction à temps plein oui, c'est une fonction à temps plein. Euh, pourquoi Parce que là, moi, en tout cas, euh, pour ce qui me concerne, il y a plein de choses que je ne fais pas. Alors, euh, je parle de maturité parce que je dis, et, et on en a souvent parlé avec Nicolas, de dire ben non, on n'est pas mature là-dessus, donc on n'y se lance pas. Mais n'empêche que si on ne se lance pas, c'est aussi de dire, ben, il nous fera peut-être du temps, mais euh, on ne prend pas le temps aussi de, de, de faire maturer les, les, les collègues. Donc voilà un petit peu, moi, mon, mon sentiment par rapport à ça. Merci. Une dernière question? Non. Eh ben, je vous propose de nous retrouver dans cette salle à 16h15. Je suis juste après la pause. Merci.